Bon, le bureau a encore frappé, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai encore fourré la caméra, il nous manque la première partie du trajet. <rire> bon salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh... bon je vous rassure, vous n'avez pas loupé grand chose, si ce n'est euh... bon, les routes sont blindées, et que des gens, euh... oh, c'est pas un spot incroyable ça que des gens qui n'ont pas l'habitude de rouler en plus parce qu'on là on est jeudi de la grève donc euh, tout le monde a pris la, le vélo ou la voiture mais sans avoir l'habitude de le faire C'est un joyeux bazar et vous regardez en face hein, il est déjà euh, presque 20h bon mais là du coup je prends le temps d'aller au rugby et ensuite nous retournerons au boulot puis nous retournerons à la zombée donc on n'a pas loupé grand chose mais on va quand même avoir des choses à se dire du temps en tout cas pour se le dire, et en fait, paradoxalement, ça fait comme tout à l'heure. Le périph' en lui-même, ça va, il y a du monde, mais pas tu t'arrêtes pas. Mais alors, les sorties à l'aller, là, c'était les sorties. Je pense qu'il y en a certaines, tu pouvais attendre 15 minutes avant d'être sorti du périph', Mais pour le reste, les autres voies, tu circules, tu vois. Donc, c'était un peu comme si vraiment euh, il n'y avait pas tant de monde, mais il... Il, le, il empruntait pas longtemps et il sortait assez vite Et pour rejoindre Paris Intramuros en fait je crois que c'était surtout Des parisiens, là, les franciliens ça devrait aller Je crois que c'est surtout des parisiens qu'on voit là Sans aucune certitude naturellement Puisque quand on regarde les plaques C'est tout sauf du 75 donc je viens encore de vous dire Une belle connerie, merci Radio La Noire La chaîne de l'Infox Merci Lui, il met des grands coups d'appel de phare depuis tout à l'heure pour qu'on le laisse passer. Il klaxonne tout le monde, mais il se traîne en fait. Quand la voie est libre, il avance pas. Incroyable. Il a besoin d'avoir un couloir vide pour ramper. Bah tu vois, je pensais qu'avec une arlée pareille, avec un bouclier comme ça, c'était moins facile que, que ça en, en ville. En fait, non, il s'en sort pas trop mal. Alors après, les gens ce soir sont plutôt propres. Il y a particulièrement de l'espace d'interfile sur cette avenue ce soir. Mais ils galèrent pas trop. Bon, par contre, elle fait un bruit délicieux. Hein. C'est incroyable. Merci compagnero. Petit coup de téléphone mais bon. Je suis pas très réglo non plus. Donc no boy à nada. Il n'y avait rien dire à personne. Allez, 6 minutes de retard, on s'en est pas trop mal tiré. Étant donné le bazar qu'il y avait et l'heure à laquelle on est parti surtout. Par contre là on va avoir froid. J'ai juste un petit pull, mais ça va pas. Suffira. Je vais regretter d'avoir rien pris d'autre qu'un short. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, c'est encore pour ce soir qu'on sera champion du monde. Hein. Punaise! On a match dans deux jours, on est vite à l'entraînement. C'est du rugby à 15. Je sais pas si vous êtes fort en maths, mais je vous laisse en tirer les conclusions. Bon, pas d'arrêt chez le producteur de viennoiserie locales. Trois fois dans la semaine ça ferait beaucoup. Trois fois en deux jours même plus que dans la semaine. Mais euh, j'ai quand même très faim, j'ai pas mangé depuis ce matin. Donc j'espère qu'il reste des trucs au bout de là-haut. Sachant que c'est pas notre point fort la bouffe. Ah, comme d'hab, j'ai pas regardé le périph'. Ça va être une découverte. Est-ce qu'on le prend jusqu'au bout ou est-ce qu'on se fait sortir on est... Oh, on est jeudi soir, c'était la grève demain mince férié. À mon avis, à mon avis on est tranquille. Qu'est-ce qu'il fait l'ami camion là oh, J'allais j'aime me jeter là oh, si je peux. Il est gentil l'ami camion. C'est curieux ce choix, passer au rouge là comme ça. Brigand Oh putain, il y a un tracteur à Neuilly <rire> Il n'y a rien qui va. Un tracteur à Neuilly, monsieur dame. Oula Est-ce que c'est la police ça Ah non, encore Deuxième dans la rue Alors ça, si c'est les restes du peuple qu'il y avait tout à l'heure, merci Fiat 500. Si c'est les restes du peuple qu'il y avait tout à l'heure, euh, bah dis donc, qu il y avait un sacré peuple hein. punaise. T'imagines à quel c'est incroyable hein, Ça démontre bien à quel point la région parisienne est complètement saturée, parce que déjà en temps normal, quand les transports fonctionnent, les transports sont blindés. Pendant que les transports fonctionnent et sont blindés, le périph' il est blindé toute la journée. Mais là, quand il n'y a pas les transports et que les gens trouvent une solution alternative, à savoir la voiture pour 80% d'entre eux, alors le périph', et tout à l'heure on est passé, il était tôt, hein, il était 17h, c'était le début des gens qui rentraient, et là il y a encore beaucoup de monde, il est 22h. Pendant 5h non-stop, le périph' il est blindé. Le périph', c'est, je ne sais plus, c'est une trentaine de kilomètres... Euh... C'est une trentaine de kilomètres, je crois, hein, de circonférence, pas de circonférence, mais de périmètre, que de distance. Et il euh, y a un sens et un autre. Hein. Donc, tu as 60 km de route de 4 voies, tu vois, et 3 voies parce que c'est souvent le bazar. Tu as donc 60 fois 3 voies, tu as 3 fois 6, 18, tu as 180 km de voies qui sont bouchées pendant 5 heures. Et ça devait être comme ça ce matin aussi, hein. t'imagines C'est de la folie, cette région Ah, et tout à l'heure, là, il y avait une camionnette à l'arrêt, ici, parce qu'il voulait sortir là et qu'il avait loupé son sa sortie. À l'arrêt, t'imagines C'était blindé, mais ça roulait un minimum quand même. Donc lui, il était arrêté, là, tout à gauche, parce qu'il avait loupé sa sortie. Je vous rassure, il y a des fois, je suis de bonne humeur et gentil. Hein. Je suis pas que râleur, hein. Oui, un plaisir. Je t'ai senti venir, mon gros. J'ai vu comme ça, sans la Provence, la petite pause syndicale, elle a dû être euh, bien fruitée, quoi. Back at work. Il y a une, hein, qui s'est amoché euh, proprement, là. Allez, dernier retour de la semaine, et c'est pas dommage, je suis éclaté. Funaise, mais j'arrive vraiment pas à vous mettre droit écoutez je vous propose plutôt plutôt que je touche la caméra toutes les 6 secondes je vous propose à chaque vidéo tourner la tête de façon à voir bien droit quoi. parce que je n'y arrive pas, j'ai beau essayer après normalement l'angle est assez large en vrai avec les GoPros, ce qui est pas mal c'est que l'angle est tellement large qu'on se rend pas compte quand c'est pas vraiment droit mais là ça m'a l'air euh... en fait je suis obligé de loucher pour voir l'axe de la caméra donc j'ai constamment l'impression qu'elle est pas droite ça se trouve des fois elle l'est quand même un peu 1h30 bah, du matin, le périph' est enfin praticable et vidé de ses millions d'usagers d'un goût ah, je fais une gratouille à Vincent qui nous suit depuis la Belgique euh, bah déjà merci Vincent et tu me faisais part ouais, des nouveautés sur l'ECMA donc euh, tu m'as parlé d'Honda, Suzuki effectivement il y a... Euh, j'ai vu Benelli aussi, la petite marque italo-chinoise qui a sorti des sacrés modèles. Enfin, les photos que j'ai vues en sont super belles. Euh, voilà. Après, j'ai pas trop, trop suivi encore le, Je j'ai pas du tout même regardé le contenu des gens qui y étaient. Donc, je vais faire ça dans le week-end. Puis, on en reparle la semaine prochaine si tu veux. Mais, ouais, je crois que pour 2023, il va y avoir des belles sorties dans le monde de la moto. Il y a Peugeot aussi. J'ai vu Peugeot sortir une moto. Alors, ça, ça m'intéresse très grandement. Je suis très euh, consommé français pour l'économie, machin, et du coup, les Peugeot cycle. Bon moi, j'ai jamais voulu faire, de, faire et avoir de scooter, donc je me suis très vite détourné de la marque, mais s'ils sortent une moto, hein, ça peut changer la donne, ça peut me brancher. Et puis tu me dis aussi euh, ouais que la Belgique va écope, au même titre que la France, du, du contrôle technique pour les deux roues, et probablement bientôt, contrairement à nous, c'est déjà le cas du stationnement payant, merci l'Europe, oui, stationnement payant, ça fait chier parce qu'en vrai la moto, alors on va ralentir pour la photo parce qu'on veut pas être pris en photo le stationnement payant je trouve c'est une hérésie, enfin, en deux roues tu peux encaser tellement dans une rue que ça sert à rien de le faire payer c'est plus un gain de place et de la logique, t'as raison, roule moi dessus et euh, oui non, et tu dis pas pardon t'évites de faire de la merde et après pour le contrôle technique c'est vrai qu'on va casquer, c'est vrai qu'on va raquer encore et toujours, cela dit et là je parle en tant que parisien Enfin, en tout cas d'usager des routes parisiennes, il y a tellement de merde qui se promène sur les routes qui devraient pas, que ça va faire un écrémage quand même, alors après voilà pour les gens qui ont des deux roues qui sont pas fortunés et que qui les tiennent déjà quand même en, en, en, en, bon, en, en bon état, oui ça va faire des frais en plus, bon ça c'est une certitude, on, on va casquer, de toute façon je pense qu'il faut se faire à l'idée de casquer de plus en plus pour rien. Bref, voilà, je, pareil, on pourra en reparler plus tard, ou dans les coms si tu veux. Je, je suis pas contre, moi je fais partie de ceux qui sont pas contre le mm, contrôle technique des deux roues. Après voilà, oui, oui, c'est clair, on va, encore, euh, on va encore sortir le portefeuille. quoi. Là, il me laisse passer je pense, merci je ne demandais pas tant, j'étais bien derrière, un peu abrité faut vraiment que je change ma selle mes amis, elle est plus confortable du tout ça me fait mal aux fesses et au dos, il n'y a plus d'amorti, il n'y a plus rien et, euh, et je glisse surtout, je suis tassé contre le réservoir, c'est hyper désagréable on va s'occuper de ça là, là il n'y a pas un qui respecte le changement de voie un plaisir je demande à quoi ça sert de dessiner des voies sur le sol alors que personne ne les respecte quoi. Elle fait ça la route mon pote. Ça coûte super cher de tracer des... des lignes sur la route en plus. Alors lui. <rire> Putain. Oua, ce soir c'est combo quoi. Ce soir c'est foland pomme. Allez feu, on rentre chez nous. Pas passer la nuit au feu. Je suis rentré avant le dernier tram, punaise, Non, je pas souvent, je suis tout ému. C'est fou comment juste engager la première moto, ça met une pression à la société entière. Et ils ont raison, parce qu'on n'est pas du genre à perdre du temps quand c'est vert, mais à chaque fois ça me fait marrer. une fois encore, et voilà bon bah merci à tous les survivants de la fin de la vidéo c'est le week-end pour moi, je vous retrouve lundi, enfin non, mardi pour euh, la prochaine vidéo euh, j'ai match ce week-end mais on joue à la maison donc je pense pas prendre la moto et je ne bosse pas aux zénith. donc merci d'être resté jusque là